Un tournant aussi par rapport à ce qu'on faisait avant qui était dans une dimension très très locale très très de proximité tu travailles avec un public tu travailles avec un groupe de dix ben tu bosses pour ces 10 là mais tu bosses pas c'est pas un truc qui a vraiment un effet sur le système alors que là avec la scope on essayait d'avoir à la fois des actions précises et concrètes localement et en même temps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 où est-ce qu'on en est de ces conquêtes, où est-ce qu'on est qu se bat aujourd'hui avec un syndicalisme effondré, des partis politiques de gauche effondrés. Un exemple encore plus concret, hier soir, donc on a présenté une conférence gesticulée sur la protection sociale, sur le droit du travail, sur la loi El Khomri, voilà, sur des choses comme ça. Et à un moment, avec Gaël, on pose la question à la salle, On, on sait ce ce qui vont répondre, on dit euh, qui pense ici qu'il aura une bonne retraite. Et sur 300 personnes, on a deux mains qui se lèvent. C'est-à-dire que euh, l'ensemble des jeunes à qui on s'adresse ont déjà capitulé. C'est-à-dire qu'ils disent moi de toute façon j'aurai pas de retraite. Pourquoi Et ces jeunes-là qui sont tu parlais de Bobo, ces jeunes-là vont dire bah ben, moi si on me donne euh, le revenu de base ce que propose le MEDEF et VALS, si on me donne 800 euros, moi ça me suffit, moi je me retire du truc, puis avec mes 800 euros ça me va. Et moi je réponds, mais si, si 800 euros ça te suffit, mais le, le patronat a gagné, enfin je veux dire, pourquoi, pourquoi on va demander plus si tu leur dis que 800 euros ça te suffit, tu comprends cette ambiguïté. Bernard Friot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 quelqu'un vient me voir, quelqu'un de réseau salaria, donc quelqu'un qui maîtrise cette hypothèse intellectuelle et théorique, quelqu'un vient me voir en disant ça fait deux ans que je milite à réseau salaria, je viens de comprendre l'hypothèse de Bernard Friot. Depuis 15 jours, une conférence gesticulée de Daniel Simonnet qui est la numéro 2 du parti de gauche. Donc c'est le bras droit, c'est LA bras droit de Mélenchon. Et bien cette femme qui est a priori pris dans un système très classique, si tu veux, de parti politique, tu vois, de démocratie délégataire, d'élection, de présidentielle, etc. Voilà qu'elle monte sur scène et qu'elle se met à à nous parler de, de, de militantisme en, en incarnant ce qu'elle raconte et en nous racontant ce que c'est qu'être une femme dans un parti politique et de subir la domination masculine au sein même d'un parti politique. Et en même temps, elle parle de Uber, elle parle de l'ubérisation de la société et d'un seul coup, les gens sont, sont, reçoivent son message politique d'une façon complètement différente. Des centaines de personnes se disent « mais moi aussi, je... »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 You say